Et salut les abonnés, j'espère que vous Et allez vous. bien. Donc petite vidéo assez rapide en fait pour euh, bah, faire un point rapidement. Ça fait presque un mois que j'ai, enfin presque un mois, Ça fait trois semaines on va dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la chaîne, je crois depuis, bah, en fait depuis le live. Grosso ouais. modo depuis le live. J'ai dû faire une, vidéo, euh, une petite vidéo, une petite vidéo périscope. Euh, mais voilà donc en fait on va expliquer rapidement Angélique a eu pas mal de boulot. Et moi, en fait, ça fait donc depuis le 30 avril que je suis à 100% dans une euh, formation, on va dire, surtout, une, une, on va dire, on me formate à pouvoir travailler dans un endroit donc, euh, en Europe, donc à Londres. Et donc, en fait, du coup, tous les soirs, je suis en conférence avec quelqu'un qui, qui est de Londres et qui me formate, qui vérifie ce que, si ce que je fais est bien ou pas. Et euh, du coup, ça me force à travailler entre 10 et 14 heures à peu près par jour. Donc, en gros, ça à part euh, dormir, travailler, travailler, travailler, grignoter et râler parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, euh, Voilà. bien. <rire> Donc ce mois-ci, ça a été un peu intense. J'ai eu vraiment très très peu de temps, euh, même pour jeu caché, hein, j'ai dû faire euh, 3 ou quatre caches. En FTF, ça, ça amène la petite, la petite touche qui fait plaisir quand même. J'ai pu rencontrer 2 3... Euh, deux trois groupes deux, trois de géocacheurs qui, qui étaient le passage mmh. sur la région sur le Pulse. On a réussi à faire la maintenance du Pulse à, au, au trois quarts, ouais. aux trois quarts. Aux trois quarts, il nous, nous en reste un une, petit bout. Une boucle deux jours à peu près voilà. de maintenance. Et, sinon, tout. et voilà, et puis bah, avec ça, la préparation, donc, je pars dans moins de 10 heures quand vous verrez cette vidéo. Soit je serai dans l'avion, soit je serai à l'aéroport. Donc, à, 3h, 3h30 à, donc euh, non, hein, à 3h30 du matin à Nantes. Donc non, je ne ferai pas d'event à 3h30 du matin à Nantes demain. C'est mort. <rire> à moins que vous arriviez avec le café, etc., dans, le, dans la salle d'embarquement, ça me va. Mais voilà, donc ça se voit sur nos mines, on est un peu fatigué. Et non, puis, dans bah, l'avion, l'event 20... Dans l'avion, l'event, ouais. Et puis voilà, donc, euh, ben, je vais me rattraper. On va se rattraper euh, à partir de ben, à partir de mercredi, je serai donc aux USA et euh, pour le, le premier giga event de, des Nord-Américains. Et j'espère euh, réussir à monter le soir pour la publier le soir avec le décalage horaire, vous l'auriez le lendemain. Mais je sais pas, je sais pas encore. Ça va dépendre vraiment de la connexion, etc. Mais dans tous les cas, à mon retour, dans une semaine et demie, une semaine, euh, il y aura une, ouais, une petite semaine, mais le temps de se reposer, tu de remonter, jeudi. etc. Bah, vous euh, te reposez, mais ça sert à rien de se reposer. <rire> euh, je devrais normalement avoir peut-être 8 ou 10 vidéos minimum je pense, je vais décomposer les vidéos pour faire plein de petites vidéos assez sympas, assez rush sur ben, ce qui se passe là-bas, quelques caches, des virtuels, le giga, etc. etc. Des vlogs avec d'autres vlogueurs, des ouais, voilà. interviews, tout ça, tout ça. Voilà, il y aura des guests, y aura... voilà. Donc c'est un mois qui va être riche en vidéos et je suis content parce que je vous avais habitué, même si je ne m'en s'étais jamais imposé de rythme, vrai. vous avez habitué à, à une publication euh assez régulière on va dire entre 2 et 3 vidéos mmh. par semaine vous vous rendez compte quand même que même moi j'ai commencé à lui poser la question mais tu tournes plus de vidéos Qu'est-ce <rire> <rire> si t'arrives mais voilà donc euh, bon. bah, c'était un peu compliqué et bah, je m'en excuse même si j'ai même pas vraiment à m'en excuser puisque bah, voilà, j'ai pas de rythme hein. <rire> mais voilà donc on se retrouvera bah, bientôt pour de nouvelles aventures et ça repartira avec plein de nouvelles surprises, plein de projets plein de, de belles choses voilà voilà donc euh, bah, maintenant vous pouvez arrêter de m'envoyer euh, 20 ou 30 mails par jour pour me demander quand sort la prochaine vidéo. Ce serait gentil. Je, je, je sais que je vous manque, hein, mais ce serait gentil. <rire> parce que de nous faire en fait voilà, ça m'a ça fait plus culpabiliser qu'autre chose. J'essayais euh, de monter parce que oui, alors voilà, chose importante, on a tourné aussi avec Greux euh, comment poser sa première cache. Euh, à savoir que je voulais pas juste faire euh, voilà, la cache, on la met comme ça, on prend la coordonnée comme ça, et on la met sur le, sur le PC. Cette vidéo pourrait durer 3 minutes, sincèrement. Euh, mais j'ai préféré faire vraiment le guide complet de la pause, c'est-à-dire de la législation, enfin la loi des guidelines, à la pause sur le, le lieu, la prise de coordonnées et la mise sur le site vraiment de A à Z donc la vidéo sera décomposée en plusieurs parties que vous pourrez switcher bien sûr si vous connaissez la loi, enfin bref mais je voulais vraiment faire un guide complet euh, bah, pour tous les nouveaux geocachers. voilà donc euh, ça prend, je vous avais annoncé 54 minutes brutes donc, euh, sans coupage, etc. Là, je suis rendu à 30 minutes à peu près et il reste encore la moitié de la vidéo à couper. Donc, au final, la vidéo va être assez assez courte, mais euh, ça demande beaucoup de travail. J'ai essayé de le faire au fur et à mesure. À chaque fois que je recevais un mail, quand est-ce qu'elle sort la prochaine vidéo Ça me faisait culpabiliser. J'ai essayé de faire ça à minuit, une heure et c'est pas la peine. C'était pas productif. Donc, voilà. Donc, promis, elle sortira. Dans le, dans le mois à venir dans le mois à venir et je voulais vraiment Notez pas bien me la presser date, comme ça vous pourrez l'engueuler si Voilà mois, non mais c'est surtout que je voulais pas faire un truc qui me ressemble pas c'est-à-dire sortir un non, truc Voilà bâclé tout simplement Voilà bâclé c'est pas, et... pas notre travail en général Voilà donc soit... elle arrivera quand je sais pas <rire> mais voilà <rire> It's coming It's coming <rire> En attendant, de toute façon, bah, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, bah, de, de vous éclater, de bien vous porter, de vous amuser, de géocacher. Et puis, bah, j'aurai une pensée uh, pour vous, uh, bah, samedi prochain, pendant le Giga, j'essaierai de représenter la communauté ah, si, de la chaîne. j'ai une question. Est-ce que pendant que tu seras au Giga, tu feras des périscopes Est-ce que tu seras sur Instagram J'essaierai. Voilà, alors 30, je, vais, 60, je vais essayer de faire pas mal de directs. Ça, ça va dépendre de, réellement de la couverture 3G, à, à savoir qu'elle est très bonne aux USA, mais que... Euh, je vais être limité je crois un certain nombre de giga mais ça devrait euh, pouvoir permettre de faire qu -même quelques petits, petits vlogs périph ensemble donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas déjà sur la chaîne periscope à vous y mettre j'essaierai d'en faire un peu sur youtube j'essaierai d'en faire un peu sur facebook parce que je sais qu'il y en a quand même pas ça l'autre non voilà mais euh, principalement sur periscope parce que c'est une application qui consomme le moins de data qui est faite pour ça tout simplement voilà. c'est optimisé et, et donc voilà donc il y a juste à taper euh, je caching Wiflamp oui, paye, de toute façon vous avez les liens dans la description et puis bah, suivre, euh, mettre la petite cloche pour être allé à, à dès que je serai arrivé. Voilà, voilà, maintenant je pense qu'on a fait assez de blabla oui. donc euh, bah, une nouvelle fois, portez-vous bien éclatez-vous, géocachez bien et on se retrouve dans soit une semaine, soit dans quelques heures de tous les cas pour euh, bah, parler un peu de tout ça. Joie, amitié les amis Ciao ciao, ciao, ciao.